Ou bien devrais-je dire bonjour je sais pas parler italien, je fais LV2 espagnol, ok J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vlog que je suis excitée et à la fois très angoissée, parce que les voyages m'angoissent énormément. Je pars à Venise aujourd'hui. Genre, je vais en Italie, je suis trop contente, je pars avec une copine. Voilà, elle est pas du tout finie. J'ai mon piercing au rook, le fameux petit, voilà, qui a décidé euh, depuis hier de s'infecter. Donc ça m'angoisse terriblement, parce que euh, si j'ai un souci, je suis suis à des milliers de kilomètres de ma perceuse ou de mon docteur. Donc aujourd'hui, c'est journée voyage. On prend le train, le métro, le RER, l'avion et le bateau-taxi. Et après, on finit à pied. On aura fait tous les moyens de transport. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans ce petit vlog de quelques jours. J'espère qu'il vous plaira. Let's go Bon et eh bien me revoilà après être allée à la pharmacie, euh, je lui ai montré mon piercing qui euh, objectivement là a pas trop une mauvaise tête et elle a commencé <rire> à me faire flipper parce que du coup je lui ai dit que je pars euh, là euh, cet après-midi et qu'il me faut... Euh... En fait un antiseptique que j'ai pris. Oui bah ça serait bien que vous alliez chez le médecin parce que ce euh, serait dommage de finir à l'hôpital. J'étais en mode mais madame vous me faites paniquer. Petit piercing là t'as pas intérêt à me faire chier pendant que je suis à Venise. Regardez ce gros bébé il va trop manquer mon petit loulou. A votre voyage hein yes. Et puis à, à, bah à nous aussi nous hein aussi à notre Bah oui hein bon, salut <rire> Je peux te montrer si tu veux hein Non ça va <rire> Bon et eh bien rebonjour Ma tête est de plus en plus délabrée Il est actuellement 19h15 en gros Et euh, notre voyage est loin d'être fini hein. On a notre avion à 21h15 Bon petite update Nous sommes enfin dans l'avion Et je me chie dessus au sens figuré comme on sens. se Il faut savoir que j'ai une peur extrême de l'avion. 21h35. Cela fait déjà 20 minutes que nous aurions dû décoller. Nous n'avons pas décollé parce que nous n'avons pas décollé parce qu'un conteneur est coincé dans la soute. Et depuis tout à l'heure il frappe. Bon on entend que ça frappe dans l'avion. Que du coup nous. On va, prendre, on va être obligé de prendre le bateau de minuit 20. Hein. Si on arrive à l'avoir. Par contre, si on n'arrive pas à l'avoir. Il y a des taxis, mais 150 balles. <rire> oh, cette tête. 1 h 2 du matin. Nous venons d'arriver. Notre avion avait une heure de retard. Et on a failli louper le dernier bateau. À quoi 5 minutes Ouais. Qu'est-ce qu'il y a hein <rire> Il y a une machine faite. Genre du linge. Ah, mais quoi <rire> Sinon la cuisine en vrai elle est stylée. Oh je suis fan. Petit euh, salon, la petite salle de bain avec le bidet. J'ai remarqué que dans tous les Airbnb il y avait un bidet. Oh, elle est stylée la chambre. Et Kai par contre il fait 17 6 dans l'appartin. Et j'ai osé dire il fait bon mais c'est parce que dehors il fait ressenti moins 10 là Bon sur ce nous on va aller se coucher Il est 1h35 du matin Je vous retrouve demain pour une nouvelle journée Et bonjour c'est le jour de Les péripéties ne s'arrêtent pas Alors vous avez l'impression qu'il fait nuit que c'est une lumière artificielle Il est presque midi Et là on a que des péripéties Genre hier soir on n'a pas pu se doucher Parce que pas d'eau chaude dans la salle de bain <rire> ça va faire rire qu quelqu'un dehors. <rire> Écoutez, on se prend un petit thé et je pense qu'après on va décoller en étant sale. Let's go se maquiller parce qu'après on va pas tarder à décoller. Bon, ça y est, on décolle. On est un peu surexcité, hein faut le dire. Et les petites rues sont déjà trop mignonnes, vous voyez derrière moi. Donc là, on s'en va direction euh, le pont du Rialto. J'ai trop hâte, genre on commence par un truc genre trop beau. Non mais la beauté C'est magnifique. Putain, on est même pas dans les endroits touristiques qu'on est déjà fans. Non mais là les gars, euh, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse. Mais je suis vraiment j'ai envie de pleurer à moitié de joie, j'en ai trop d'émotions C'est trop beau les gars. C'est ma ville préférée, ça y est. <rire> Petite lasagne. On a du pain. On va goûter des vraies lasagnes mmh. italiennes. Mmh. On est parti. Mmh. <rire> bah, j'ai jamais mangé des lasagnes comme ça. Bon, nous sommes sur le fameux pont euh, du Rialto. Et euh, il est trop beau, on a fait plein de photos. On a aidé des touristes aussi à faire des photos pour leur insta je pense. Ça parle italien partout autour de moi là. <rire> Arrêtez les Italiens. Basilique, elle est magnifique. Et là, je crois que c'est la tour de l'horloge. Hein. Cinéastrologique Ah oui. Ouais, voici le pont des soupirs. Je vous fais une visite guidée de Venise en fait. Je suis en train de tilter. Donc c'était un pont où les prisonniers, les prisonniers, les prisonniers, les prisonniers passaient euh, et c'était leur dernier passage je crois avant de mourir, voilà. Ou le pont des soupirs, le voilà. dernier soupir quoi. Exactement. Bon là pour vous faire un petit topo on a fait un peu tous les trucs touristiques, oui. tour de l'horloge, euh, je sais plus il y avait quoi, bah, la place Saint-Marc, euh, sinon ça coûte euh, cher. Non c'est pas de... les souvenirs, c'est le pont des mais soupirs <rire> C'est que crois-moi que pour eux ça devait pas être un bon souvenir Et du coup là on s'est dit qu'on allait se balader Après on va se poser dans un café On a vu qu'il y avait un hard rock café Et j'ai toujours voulu essayer J'ai jamais eu l'occasion Nous voilà, nous arrivons au hard rock café J'ai hâte d'essayer Et regardez devant le hard rock café Comment c'est magnifique C'est sublime La guitare c'est très très très très Félix Papalard. Oh énorme John Lennon, Jimi Hendrix Bon on se retrouve dans un H&M pour que je m'achète un sweat Parce que euh, j'avais plus de place dans ma valise du coup j'en avais pas spécialement pris Et en fait on n'avait pas prévu qu'on allait se retrouver dans un Airbnb où il fait 17 degrés J'ai contacté euh, l'autre qui nous a dit que c'était normal Je déteste acheter du neuf, je le fais extrêmement rarement mais là, euh, j'ai trouvé un CM donc euh, bon bah, écoutez, je craque. Ce qui est fou à Venise, c'est que moi, ce que je remarque, c'est que tu te balades pour aller à un endroit, et en fait, tu tombes sur des endroits magnifiques. Genre la place, elle est magnifique, je trouve. Nous voilà en pleine golden hour. On est en train de chercher un spot pour le coucher de soleil, puisqu'il est en train de se coucher. Et c'est quand même déjà beau. Couleur de fou Eh bien je vous retrouve, nous sommes à l'appartement, comme vous pouvez le voir, mon ami est en train de prendre sa douche et moi euh, j'ai déjà pris la mienne. Je suis très heureuse du coup d'avoir acheté ce sweat parce que je sais pas comment j'aurais fait sans Petit programme de ce soir, on va se faire un petit apéro tranquillou et on s'est acheté un petit dessert qui a l'air trop bon. Bilan de cette première journée, je suis hyper heureuse. Euh, Venise c'est une ville magnifique, j'en prends plein les yeux. Putain, on <rire> On s'était dit rendez-vous dans disant Même jour, même heure, même, même pomme, pomme. C'est pomme, pomme et non porc j'ai pas nagé le vent dans le dos Bon ce soir euh, on reste dans le thème de l'Italie hein, On n'a on pas fait original Donc cordon bleu pour moi Pâte avec sauce euh, tomate, basilic Voilà le dessert, je sais plus comment ça s'appelle Canelo can... Caneloni mm, bah. Non, ça c'est des pâtes ça, non, non mais du, Ça a l'air d'être du Nutella euh... Et du sucre Et du sucre, Et ça, peut être... ça peut être bon ça, être... ça, être... ça, être... ça peut être en fait Les Italiens c'est vraiment, je trouve c'est la meilleure destination Je suis Boutil que des trucs bon. Mmh. Franchement, pas mal. Mmh. Mmh. Mmh. Ah par contre ça défonce. Mmh. Alors soit la lumière est pas flatteuse du tout, soit je suis juste moche. Votez dans les commentaires. <rires> On a fait que de marcher aujourd'hui. On a bien mmh. encore hein, un petit réconfort. Hein. Mmh. C'est petit en taille. <rires> ah, mais... C'est pas ça qui compte. C'est la performance. En fait longtemps j'en ai pas eu des comme ça. <rires> Buongiorno le vlog Ici le jour 3, nous sommes en train de petit déjeuner euh, Nous avons pris une spécialité italienne qui... <rire> <rire> <rire> Mais c'est des doigts quoi Et puis des petites bananes Et puis un petit thé of course Aujourd'hui le programme il est trop trop cool Et on a encore grand soleil Le programme c'est qu'on fait d'abord l'île Murano Burano Ah Bon ça y est nous voilà prêtes Nous décollons euh, Nous partons en direction des Vaporetto Pour aller tout d'abord sur l'île de Murano Qui est une île en fait Où ils sont spécialisés dans le verre C'est de l'artisanat du verre Donc, Regardez comment c'est joli Là on est en train d'attendre en fait Notre petit, euh, petit bateau Bon on est en train de se balader sur l'île oh, du coup de, moins de, euh, vent. de Murano <rire> et comme vous pouvez l'entendre mon ami est soulagé parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas de bol, il y a du vent et le vent est glacial. L'île pour l'instant elle est mignonne, je trouve ça moins mignon que Venise. Il y a plein de petites boutiques avec des trucs en verre dedans en fait. Il y a vraiment des trucs magnifiques en verre. Ça, genre ça je trouve ça trop beau. C'est joli ça vous explique là en fait on est dans une... Comment on dit en français Factory Un atelier. Ouais un atelier où il y a des artisans qui sont en train de faire du verre devant nous. Ouais. Mmh, ah il oui, est mmh. ah oui, en train de faire une abeille. Mmh. Ça a l'air de hyper vite parce que t'as vu il a passé dessus et c'était euh, dur. Ah, C'est fou. Elles sont trop belles en verre comme ça. Petit point, on s'est bien baladé là dans Murano, on s'est posé au restaurant et j'ai trop hâte, j'ai pris des gnocchi au saumon, je suis fan de gnocchi, là j'ai hâte de goûter des vrais gnocchi, regardez comment elles ont l'air Incroyable, Mais ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on a en France. C'est un orgasme culinaire là, vraiment incroyable. Bah nous voilà sortie du restaurant, c'était trop bon. Là on retourne à une boutique que j'ai repéré un papillon en verre qui est magnifique. Je voulais absolument en acheter un parce qu'en fait le papillon c'est dans ma famille et tout. Enfin c'est le symbole de ma maman. Regardez c'est celui-ci que je veux prendre, il est magnifique, il est trop trop beau, avec du rouge qui était l'une de ses couleurs préférées. Bon voilà j'ai acheté le papillon et là du coup on va quitter l'île Murano pour aller à Burano qui est la fameuse île où il y a toutes les maisons hyper colorées. Bon nous venons d'arriver à Burano et ça met dans l'ambiance directe, c'est magnifique. Regardez comme c'est tout mimi, c'est tout coloré, c'est trop beau Magnifique, Donc, les petits signes là, c'est hyper mignon. Waouh, regardez la beauté, s'il vous plaît. Comment ça rend, c'est magnifique. Les couleurs, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais oh, je suis fan. Regardez les couleurs. Hello, hello, hello. Ça va te chanter pendant, que... pendant que je fais Bon petit update On s'est posé dans un café parce que là On est totalement frigorifié Donc c'est parti pour un petit thé On va rester sur Burano Parce que regardez le spot que ma copine Nous a trouvé Là on va avoir un coucher de soleil les amis Qui va être magnifique je pense Coucou je vous retrouve et il est beaucoup plus tard puisqu'il est actuellement 19h48 pour être précise Ah ma grand-mère m'a appelé Je vais clôturer pour ce soir mais je vais vous montrer avant du coup ce que j'ai acheté à Murano euh, Donc j'ai acheté le papillon que je vous ai montré dans le magasin mais celui-là je le déballe pas Ça c'est trop beau, c'est un petit euh, pendentif On le voit bien, que je vais rajouter à ma chaînette que j'ai toujours au cou Je l'ai trouvé trop beau Et j'ai pris un truc pour mon papa Je lui ai pris un petit euh, décapsuleur il est très très beau donc ça c'est en vert hein, du coup. Et bilan de cette journée, bah écoutez les îles Murano et Burano étaient vraiment magnifiques. Je pense que c'est vraiment à faire. C'est juste que nous on a eu un froid glacial. Mais vraiment là on est rentré dans l'appart, on était dans un état. Franchement on n'était pas bien. Ouais non là à la fin c'était horrible. C'était vraiment horrible et... Euh... Donc nous on va se faire une petite soirée tranquille et puis je vous retrouve demain. Et, et bonjour bon Ça y est, commence avec ses commentaires. J'ai pas le droit de parler. Bonjour, aujourd'hui est une nouvelle journée, c'est l'avant dernier jour, c'est aussi ma dernière journée des 25 ans Demain elle est vieille Arrête <rire> Mais bien, <vieille. rire> quelle connasse Aujourd'hui le programme c'est qu'on va se balader dans Venise, dans les coins qu'on n'a pas encore fait On va aussi refaire certains coins qu'on a fait, qu'on a trouvé trop canon Trop mimi très la beau. petite rue là Mais oui on est déjà passé par là Oui mais euh, je mais trouve je toujours ça aussi mignon Ah oh, j'adore, il y a du street art ah oui, sur toute la rue oh, Un chat Un oh, pout-pout, il me manque C'est beau hein C'est quoi ça Un petit chien qui pisse. Oui, un chien qui pisse sur des loups, je sais pas. <rire> Le petit linge suspendu. C'est vraiment typique ici. J'adore. Non mais il y a vraiment des petits ponts partout. Genre là, il y a un petit pont juste pour que la personne, elle aille chez elle. Tu T'imagines, t'as ton pont personnalisé quoi. Oh, ouais, c'est trop mm -hmm. bien Regardez comment c'est magnifique Arsenal de Venise On se rend pas compte à l'image mais c'est vraiment énorme Elle est toute petite oh <rire> Le lion fait au moins trois fois Margot J'adore Venise Bon alors nous revoilà près de la place Saint-Marc On revoit la fameuse horloge là-bas, tout là-bas Et là du coup c'est la basilique Là on voit bien la tour de l'horloge Vous voyez comme elle est trop belle et donc là le plan c'est d'aller visiter la basilique parce que c'est 3 euros l'entrée et apparemment ça a l'air sublime à l'intérieur Règne de l'extérieur c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique, magnifique, magnifique C'est vraiment sublime Il y a du marbre partout, du marbre de plein de couleurs Non mais c'est incroyable Ouais elle est vraiment magnifique Là on s'est posé au resto, on a mangé une pizza Parce qu'on n'avait pas encore mangé une pizza Vraiment la décoration elle est trop trop mignonne Regardez les belles pizzas Donc moi j'ai pris une pizza au poulet Comme d'habitude vous allez avoir ma réaction T'as raison c'est la pâte choix. qui Qui donne tout <rire> Elle donne tout la pâte Ouais je suis d'accord C'est validé Là en fait on est rentré dans un espèce de salle de spectacle, opéra, je ne sais pas. Mais c'est magnifique, vraiment c'est sublime. Oh, J'adore. Je vous fais un petit update, euh, je vous filme pas énormément de choses au final cet après-midi mais euh, on profite en fait, on flâne un peu et je prends surtout beaucoup de photos et de petites vidéos euh, que je mettrai sur Instagram et, euh, et peut-être TikTok même, je vais voir Et voilà, il y a encore un truc joli Vous voyez en fait, dès qu'on tourne l'œil. hop Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est mignon Wonderful <rire> Waouh Thank you, <rire> Thank you. <rire> Ciao Grazie mille bye bye. Est actuellement 18h42 j'ai déjà pris ma douche donc je vous retrouve beaucoup plus tard finalement aujourd'hui j'aurais pas beaucoup filmé mais en même temps euh, j'ai profité avec mes yeux à moi vous êtes encore sales hein. franchement lavez vous un peu hein. donc ce soir le coucher de soleil euh, on l'a vu sur le pont de Rialto donc du coup euh, bah ça va non mais il fait du bruit pendant que je parle aussi. c'est pour toi parce que je vais me mettre à poil bah je veux te voir à poil moi et qu'est-ce que je disais Oui du coup on a vu le coucher de soleil sur le pont de Rialto C'était pas le plus beau qu'on ait vu mais on, au moins on aura vu trois couchers de soleil très différents et c'est très cool J'ai acheté aujourd'hui seulement un souvenir pour ma grand-mère Elle fait une collection de magnettes Tada, Je lui ai pris celui-ci, je le trouve trop beau en vrai Il est canon, il est trop beau Donc le programme de ce soir ça va être de commencer à préparer nos valises parce qu'on doit décoller de l'Airbnb demain à euh, 10h et demain on va se faire un petit brunch, elle trop cool parce que demain c'est mon anniversaire plus proche de la trentaine que de la vingtaine, faut pas que j'y pense Je suis un peu triste que ce soit le départ demain, c'était un voyage de fou et c'est surtout que ça m'a permis de déconnecter vraiment de plein de choses parce que bah, j'en parle pas beaucoup sur Youtube, j'en parle plus sur Instagram mais c'était une période pas très évidente pour moi et c'est vrai que là de déconnecter ça fait trop du bien bah je vais m'attaquer à commencer à faire ma valise Et à préparer ma tenue pour demain À mes dernières heures de 25 ans Est-ce qu'on oui. peut faire un, un Joyeux non anniversaire <rire> <rire> <rire> Pourquoi Bah parce que du coup c'est pas ton anniversaire C'est ton Très presque vrai. anniversaire et... un joyeux, joyeux non anniversaire, non -anniversaire. Ah, okay. Ouais, allez à la tienne dans quelques heures, dans quelques heures j'ai 26 ans. Ah et toi dans quelques semaines. Hey <rire> j'ai pété en rigolant. <rire> Ça s'est pas entendu. <rire> tu sais c'est comme quand tu atchoum mm -hmm. et que tu mm -hmm. pètes en même temps, c'est comme si tu faisais un screen mm -hmm. <rire> Waouh, wow, même... j'ai même pas bu une gorgée les gars. <rire> Wow. Voilà le petit repas de ce soir. Comment ça s'appelle ces pâtes-là déjà Des ravioles C'est pas des ravioles ça Alors, ça du coup, on connaît, on maîtrise. C'est excellent. Euh, je sais plus quoi là, chili je crois. Il euh, hyper bon. Let's go goûter ça. J'ai oublié le nom de cette spécialité. Tram. Mmh. Mmh. Spacha. Je sais pas. <rire> <rire> Ah oui c'est particulier C'est bizarre C'est bon Mais tu préfères l'autre ah, Je suis repue et éclatée mm -hmm. Ça se voit C'est vrai mm -hmm. Ça se voit Bon en tout cas moi je vous laisse ici pour aujourd'hui On se retrouve demain Quel réveil souhaitons un joyeux anniversaire, un joyeux anniversaire. <rire> Mais quel réveil, waouh Hello le vlog Aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est mon anniversaire Mais comme vous avez vu, je me suis fait réveiller en fanfare, c'était hyper drôle en vrai. Là, on est en train de finir de ranger l'Airbnb puisqu'on doit partir dans... 10 minutes euh, voilà et on va aller se faire un petit brunch pour fêter mon anniversaire et ensuite bah direction le bateau pour euh, faire le trajet retour quoi j'ai hâte de voir mon petit pout-pout ce soir quand même je suis triste que le voyage se termine sincèrement Tantyaguri até Temago Aussi fou que vous et vous serez heureux dans la vie. Je suis heureuse. Ouais, bah non, mais je suis... non, mais normalement, je suis psychologue. Moi, je suis pas philosophe. Euh, Qu'est-ce qui se passe Bon, ça y est, on a quitté l'appart. Du coup, là, on cherche où aller bruncher. Et regardez comment c'est trop mignon. Venise, c'est vraiment magnifique. Là, des deux côtés en plus. Donc, on profite une dernière fois de ces magnifiques paysages. Regardez où on va bruncher, s'il vous plaît. C'est sublime. T'es contente Margot de faire un petit brunch pour ton Je suis anniversaire très contente. Et là ça a l'air hyper bon. Bon, les amis, on quitte officiellement Venise, ça y est, on est dans le bateau. Bon, ça y est, nous sommes arrivés à l'aéroport, on a déjà passé de la sécurité et tout. Et on est hyper méga en avance, du coup euh, bah on va attendre tranquillement. Je pense qu'on va se faire un petit jeu de cartes, genre un Dutch. Ouais. Je vous fais un update en étant totalement désespéré. Il est actuellement 15h50, ça devrait déjà faire 30 minutes qu'on vole, mais l'avion a 1h50 de retard. Moi je suis en train d'être anxieuse parce que j'ai peur qu'on loupe le train. Demain, vous allez vous dire comment tu es maquillée c'est parce que je fête mon anniversaire ce soir je ne vous ai pas filmé la fin du trajet hier parce qu'on a que enchaîné les péripéties Air France vraiment je vous déteste euh, on a loupé le train à cause de, du retard de l'avion on a demandé une réclamation et ils nous ont dit que comme l'avion n'avait pas pas 3 heures de retard, eh bien, on pouvait en gros aller se faire euh, se faire foutre. Donc j'ai payé un billet de train euh, extrêmement cher. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao